Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le l'élection de la vie de David, Ben Fortuna, Zalfritna et de Batester. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de deux méchants, contactez les cinq minutes éternelles. Nous allons vous dire toutes vos êtes tous les autres. Père, tête, Mishnava, Valchami, Kever, Baala, les vêtres à vie, hein. Oh, je crois que les vêtres à vie, hein. Velona, c'est apotrophat. En ayurgine, Majbinota. Vehimna, c'est apotrophat. lavo. En Majbinota, Alma, Shehava. On continue à parler du, des droits du mari de faire jurer sa femme, dans quelle situation oui, dans quelle situation non. Et maintenant, avec, on continue avec on parler du cas où le mari a déchargé sa femme. On va le faire comme ça. Le mari a s'est a ses défait du droit de faire jurer sa femme en toute situation. D'accord Maintenant, le mari décède. Donc, elle pourra venir récupérer sa directement, sans rien jurer. Il y a écrit que tu me dois 200 000, je viens, je récupère des de de, de, de biens du mari. Les 200 000, les héritiers ne peuvent pas me faire jurer parce qu'on m'a dispensé de jurer. D'accord Maintenant, il y a une situation où, vous imaginez, que le mari avait des petits-enfants, en bas âge, et il a laissé cette femme-là, cette veuve maintenant. Et en fait, il lui a demandé, avant de décéder, il lui a demandé d'être apotrophos sur les biens, Que après son décès, qu'elle qu elle, s'occupe d'élever les petits, de gérer les biens, elle prendra sa part, en conséquent, elle laissera aussi la part aux enfants, et donc, elle devient donc apotrophos de Yetomim. Elle devient maintenant la tuteuse, tuteuse je ne sais pas comment on peut dire, elle devient le tuteur, on va dire comme ça, puis c'est tout, elle devient elle tuteur des, des, des enfants, celle qui s'occupe de gérer les biens du mari, de les faire fructifier, de donner à manger à toute la famille, et même à elle-même, si déjà, et après, jusqu'à que les enfants grandissent, et que maintenant, ils récupèrent leur bien, ils lui donnent l'actuba, où il continuent à le nourrir, et à la lachote, qu'on a déjà évoquée, et qu'on évoquera encore plus, comment ça se passe, et, et voilà. Ça, c'est quand elle est devenue un peu plus. maintenant, qu'on soit clair. Le mari, l'a déchargée. déchargé, c'est des, des faits du droit de la faire jurer, pour tout ce qui s'est passé du vivant du mari. Mais tout ce qui se passe après la mort du mari, alors, en théo, alors, Alors, non, pour tout ce qui se passe après la mort du mari, quand elle va gérer les biens du mari, on va commencer par là, alors bien évidemment, les héritiers seront en droit de faire jurer la belle-mère, que tout, qu'elle fait tout de manière transparente, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, que tout, tout ce qui rentre est bien déclaré, est bien mis quelque part, et que, que ça va leur revenir de droit, ils sont en droit de le réclamer, de jurer. Il y a maintenant une erreur particulière, pour ce qui concerne, les frais depuis le moment où le mari décède, jusqu'à que la femme décide de repartir chez son père, ou, de, ou même de venir elle gérer la maison. Il y a toute une période, ça dure quelques heures en fait, ou quelques jours peut-être, qui concerne tout l'enterrement du mari lui-même. La Michelle va me dire, on ne fait pas jurer la femme sur les dépenses de l'enterrement. Parce que si on commence à prendre la tête à la femme à cette période, alors, il va falloir qu'elle prouve, qu'elle justifie, qu'elle va aller chercher des témoins pendant ce temps. Le mari, lui, il commence, il n'est toujours pas enterré et ça va. Alors, donc, du coup, pendant toute cette période, depuis le moment où il décède jusqu'au moment où on l'enterre, on ne demande pas de compte à la femme. On, lui, on, la laisse de, on la laisse gérer à sa guise et à dépenser sans la faire jurer qu'elle l'a fait de manière tout propre et clean. D'accord On ne va pas le soupçonner sur ce, cette petite période. C'est voilà les deux messages de notre Mishnah. On commence avec la première partie. Alham kever là. Les bêtes Ramia. On parle d'une femme donc qui était dispensée de jurer. Elle est partie depuis le Keverbala, depuis le, la tombe du mari, jusqu'à Les Beth Avia pour entrer chez elle dans la maison de son père. Ou bien chez Les bêtes Ramia. Elle est partie dans la maison de son beau-père pour continuer à gérer, pour continuer à vivre. Maintenant, il y a plusieurs femmes. Une veuve, elle peut soit rester dans la maison de son père, soit rester dans la maison de son mari, si elle veut. Elle peut rester avec dans la maison de son mari, des d'ailleurs, différentes. On, on, on verra tout ça dans ta chaîne. On a déjà évoqué aussi un peu. Et donc, Oshikhazra, les elle n'est pas devenu apotropos. On ne l'a pas donné tuteur des biens. Dans ce cas-là, n les enfants ne seront pas en droit de la faire jurer, comme il nous le dit le Bartanoura, hein, sur les, euh, toutes les dépenses qu'il y a eu depuis le décès jusqu'à l'enterrement où il a fallu appeler la Kadisha, il a fallu acheter le, le, le, la tombe s'il si en avait pas, il a fallu toutes sortes de frais, on ne va pas la faire jurer pourquoi, parce que si tu vas lui, commencer à lui réclamer, donc, dîne bon", prouve-moi ce que tu as dépensé, ce que tu n'as pas dépensé, elle va partir chercher des témoins, on va commencer à... Et pendant ce temps, le mari, le pauvre, il n'est pas encore enterré, il va, son corps, il va commencer à se détériorer, C'est pas du tout digne, on ne lui pose pas de questions, on ne lui demande pas de réponses, et qu'elle avance le plus vite possible pour l'enterre. D'accord Maintenant, Vimna Sit Apotropha. Maintenant, si toutefois le mari l'avait nommé Apotrophos tuteur des biens, pour faire ensuite s'occuper de faire fructifier les, les biens le temps que les enfants grandissent en général, alors dans ce cas-là, shin Mashbin Les héritiers de la femme pourront, les héritiers, les héritiers du mari plutôt pourront la faire jurer à la hâtie de la sur tout ce qui se passe depuis après la mort, après l'enterrement du mari, sur tout ce qui se passe. « Ben mash bin, otal, mais par contre, ils ne pourront pas lui dire « Attends, si déjà tu dois me jurer que Alors, le mari il est décédé quand, les enfants, ils avaient, quand le garçon il avait 8 ans. » La femme, elle a dû ensuite gérer les biens jusqu'à ce que le, le garçon atteigne, on va dire 13 ans. Je crois que c'est même 20 ans. On va dire 13 ans, c'est tout. Donc pendant maintenant 5 ans, c'est la femme qui a géré les biens. Après, lorsque l'héritier va ensuite voir la belle-mère et lui dit bah, ⁇ Maintenant, tu me donnes ma part, tu me donnes tout ce que tu as fait fructifier parce que tout me revient de droit, et en après fait, ça, je te fais jurer qu'il n'y a pas eu de détournement de fond depuis de 8 à 13 ans. ⁇ Et là, on a déjà évoqué le, que dans certaines situations, si déjà tu dois jurer, je peux peut-être saisir le droit de te faire jurer. Si déjà, je voudrais que tu me jures aussi que depuis le vivant du papa, qu'elle qu n'avait pas détourné des fonds, qu'elle n'avait pas des gens sur ce que va. Et là, la Michelle me dit non, il n'est pas en droit de la faire jurer, parce que pour tout ce qui concerne la période où elle vivait avec son mari, le mari l'avait défait du droit de... avait renoncé au droit de la faire jurer. Je reprends, peut-être que pas été assez clair, c'est simple. On parle que Yaakov, il s'est marié avec Rachel, lorsqu'il s'est marié avec Rachel, il a dit, tu « Tu reprendras ta Taqtouba quand tu voudras », sans que je te fasse jurer, il s'est déchargé, de, il a renoncé à son droit. D'accord Yaakov décède, et il laisse un enfant de 8 ans. Rachel, pendant son temps gère tous les biens, jusqu'à ce que le petit atteigne 13 ans. Lorsque le petit atteint 13 ans, il vient maintenant réclamer à Rachel, il dit maintenant, je bien toucher ma part maintenant de l'héritage, je suis assez grand pour maintenant gérer tout ça tout seul, donne-moi tous mes biens, et jure qu'il n'y a pas eu de détournement de fond depuis que des 8 ans jusqu'au 13 ans. Il pourra la faire jurer. Par contre, il ne pourra pas la faire jurer rétroactivement sur toute la période qu'on on était marié avec son mari. Bien qu'en général, on a, si déjà tu jures, j'ai le droit de te faire jurer sur d'autres choses, que je n'avais pas le plus de droit, mais là, sur toute cette partie-là, puisqu'elle a été déchargée complètement du droit de la faire jurer par Yaakov lui-même, alors elle n'aura aucun compte à rendre sur ça, Elle pourra plus, elle, elle, le, le petit ne pourra plus réclamer à ah, Rachel de jurer. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de gars.